Bonjour, c'est Sophie Nounis, le propriétaire de la chaîne YouTube spécialisée en informatique. Et voici son nom. Aujourd'hui, on va répondre aux questions des internautes. Comment augmenter votre nombre de vues de vos, de vos vidéos dans ta chaîne YouTube Et voici les 5 diamants proposé par Sophia Unis. Premier avis, il faut arracher un bon classement de la recherche de Google. C'est très facile, il faut bien écrire vos tags et vos descriptions. Où trouvons le paramètre des tags et des descriptions Tous les YouTubeurs possède une chaîne YouTube comme moi. Je possède quatre chaînes. Dans le paramètre de Studio Creator, vous cliquez sur Studio Creator, vous allez voir une page où il y a vos vidéos et à côté de vos vidéos, il y a le mot modifier. Tapez sur le mot modifier, vous allez voir une page où il y a le paramètre des tags et, les, et des descriptions. Écrire bien vos tags et vos descriptions et vous allez voir le nombre de vues de vos, de vos vidéos augmente rapidement. Deuxième avis, bien choisir la miniature de vos vidéos qu'est-ce qu'un miniature quand on ouvre un site web ou youtube on a des vidéos dans la vie dans la vue de face des vidéos on trouve une image cette image là c'est la miniature qui oblige les internautes de choisir une vidéo et laisser l'autre il faut donc bien faire votre miniature de votre miniature de vos vidéos et vous allez voir que votre nombre de vues augmentera jour à jour. Troisièmement, bien choisir le sujet de vos vidéos, c'est très facile, il faut faire une très, bonne, une très bonne recherche sur internet, allez voir les questions souvent souvent par les internautes et essayer de faire une vidéo avec et vous allez voir quand un internaute tape par exemple comment créer une chaîne youtube il trouvera votre vidéo en haut des classements il va choisir ta vidéo troisièmement faire de la publicité pour ta chaîne et de tes vidéos c'est tout simplement utiliser les réseaux sociaux par exemple le géant facebook twitter snapchat google plus et le géant instagram comment faire prendre une photo de vos vidéos ou de ta chaîne ou de votre image de profil de ta chaîne ou votre image de bannière de ta chaîne et mettre là, par exemple, en Facebook. Et faire écrire une petite description en dessous. Et vous allez voir que les internautes vont partager cette image. Et n'oubliez pas, écrire dans la description, et propose aux internautes d'aller voir votre vidéo. Et vous allez voir que le nombre de vues de votre chaîne et de vos vidéos augmente rapidement cinquièmement et finalement coopérer et collaborer avec des autres youtubeurs qui ont plus d'expérience que vous dans la matière youtube comment faire ça Allez à facebook choisir un nom d'un youtubeur et contactez-le. Et demandez de l'expérience en matière YouTube. Et vous allez voir, jour à jour, le nombre de vues de vos vidéos augmentera. Finalement, nous allons proposer les cinq diamants. Premier diamant arraché. Un bon classement dans votre recherche google deuxièmement faire de la publicité pour ta chaîne de tes vidéos quatrièmement faire une bonne miniature pour ta chaîne et pour vos vidéos cinquièmement coopérer avec des youtubeurs je vous propose de collaborer à ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Rien à perdre, tout à gagner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé à ma vidéo. Merci.